Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue donc dans cette vidéo où nous allons parler donc du premier super-héros de l'écurie Marvel à avoir le droit à son quatrième volet, mine de rien. Ouais. Il s'agit de Thor et l'épisode s'appelle Love and Thunder, toujours réalisé par Taika Waititi. Et alors l'histoire je vais choisir de la résumer comme le film choisit de le faire, c'est-à-dire qu'on est sur l'histoire de Gore qui est un père, qui vouait un dieu et qui en fait a été déçu par ce dieu et a eu l'opportunité de le tuer. Il l'a tué, et à partir de ce moment-là, il va avoir pour objectif de tuer tous les dieux. Mm. Et au milieu de tout ça, il y a Thor, il y a Jane, il euh, y a les Valkyries, il euh, y a Korg, et voilà. J'aurais envie de résumer le film comme ça, parce que c'est un peu comme ça que le film nous est présenté. Ah oh, oui, oui, oui. Voilà. Et pour en parler avec moi, bah, mon spécialiste des comics, <rire> FX, comment vas-tu Eh bien écoute, oui, hein. ouais, bien, bien, bien, moi j'ai... bien, bien. Non. Oui, ah oui, c'est oui, oui c'est vrai, oui. J'aime me lancer, bien. Bien. mais ai oui. Non mais tout oui. Bien, bien. bien. Pour le temps, ça va. Non mais on va, on va pas se mentir. Ce quatrième volet de la saga Thor a, a été vendu d'une manière très particulière par Taika Waititi. Euh, je ne vais pas trop m'attarder euh, parce que c'est pas l'objectif de ce genre de vidéo sur les propos qu'il a pu tenir ou sur l'espèce de, de comment dire, de très mauvaises images qu'il est en train de se coltiner à Hollywood parce qu'il est un peu en train de se coltiner une image de mégalo-égocentrique un peu à côté de la plaque et limite pédant et condescendant ah, et puis il termine en yes Man aussi fin... et il se fait en plus traiter de Yes Man parce que il faut pas se mentir, euh, il a lui-même reconnu après la sortie du long métrage qu'il n'avait eu, pas eu final cut euh, il avait une version de 4 heures du film qui certes était nulle mais où il se passait beaucoup plus de choses il n'a pas pu mettre toutes les vannes qu'il voulait et il n'a pas eu la main mise sur les effets spéciaux donc à partir de là on est quand même pas sûr à réaliser qui tient complètement son film ça a mis de côté euh, le quatrième volet était attendu sans forcément être plus attendu que ça on va dire qu'à l'image de quasiment tous les films de cette phase les gens les attendent sans réellement être passionnés par les projets oh. hormis peut-être euh, le Spider-Man et Doctor Strange Ouais, j'allais même plus loin, Thor et et est un personnage important des Avengers, oui. mais ces films solo n'ont jamais été un focus incroyable. Ah non, ces films solo, bah, de toute façon, ces films solo euh, se sont toujours cherchés. Que ce soit sur le premier film, où on était vraiment sur un drame shakespearien sur fond de mythologie nordique, que ce soit le deuxième film qui est un ersatz de Game of Thrones, version euh, bad gamme et très mauvais oui. goût, que ce soit le troisième long métrage qui est littéralement un buddy movie comique complètement explosé et spatial. On est sur un super-héros qui ne sait pas réellement en fait la forme qu'il doit avoir au sein du cinéma. Et par contre, une chose était claire, suite au succès de Ragnarok, le studio n'a pas réfléchi deux secondes lorsqu'il a fallu mettre en chantier un quatrième film et se dire qui on prend comme réalisateur. Taika Waititi avait bien fait le boulot sur le 3, reprenons Taika Waititi. Le film se met en place... Euh, et il débarque devant nous, donc euh, en étant l'un des films les plus courts de l'univers Marvel qu'on ait eu depuis un bon petit moment, avec son... sa durée à à peine deux heures. Oui, est on doit être à 1,58 je crois. On est à 1,58, oui, donc on est sur un format très très court, ce qui ouais. est très surprenant. Contexte placé, mon cher FX, qu'as-tu pensé de Thor Amour et tonnerre <rire> La version québécoise, La version québécoise. Euh, à... En fait, quand on sait pourquoi on y va, on n'est pas, sur... pas surpris dans le sens où c'est... Oui, c'est un, plus une comédie qu'un film d'action, au final. Donc, euh, c'est une comédie romantique, même. Oui, complètement, complètement. Je trouve même que c'est une parodie de comédie euh, romantique. Donc, à partir de là, j'ai trouvé ça marrant. Il y a quand même quelques belles images, quand même quelques trucs sympas, quelques petits parti pris. Alors, je dis pas que c'est euh, affiché comme une volonté euh, générale, loin de là, mais euh, c'est toujours agréable de voir des... où le film passe un peu en noir et blanc, on t'explique pourquoi dans l'univers... Euh, il y a quelques... quelques... Quelques bonnes reprises de, du monde des comics, qui, ça reste quand même un, un miroir déformant. Hein, et c'est surtout très compact parce que là, en fait, ils nous ont fait 1h58 où, en gros, la Mighty Thor, euh, elle est là deux semaines, quoi. Ah bah oui, oui, oui, à peine. Dans, dans L'histoire enfin, qui revient des comics, elle l'a été pendant plusieurs mois. Je ne je, saurais je, je, pas dire si ça compte comme des années ou pas, mais elle, elle a quand même été Thor un certain temps. Et elle a, bon, elle a beaucoup plus de. Elle a son propre roster de méchants, presque, que Thor n'avait pas, ou ou, pas à ce point-là, en fait. Et du coup, c'est. Gore aussi était beaucoup plus développé, il y avait toute une idée, genre est-ce que les dieux doivent être vénérés en fait Qu'on n'a pas du tout ici, en fait, hein. tout le côté philosophique de, du run est passé à côté. Et ah je ouais. pense qu'aussi... Il euh, n'y a pas le temps Il y a pas le temps, et puis c'était pas le projet en fait. Là. Donc, euh, ah ouais. Mais là où je suis content, c'est que ça a ramené euh, Nathalie Portman, parce que c'est vrai que, bah, moi je trouve... Parce qu'à l'époque, quand le premier film est sorti, Nathalie Portman était là, le run n'était pas encore fait, parce que je crois que c'était 2011 et que la Matrix c'est 2014. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que le personnage... C'est pas un personnage féminin super intéressant, Jane Foster, dans sa, à cette époque-là Ah bah non C'est vraiment un second rôle... Euh, C'était un love interest, voilà, c'est tout. Le love interest, enfin, c'est un, un cliché presque, on peut le dire. Et là, effectivement, ça lui permet voilà, de, de, donner, euh, de, de retravailler le personnage, de le remettre en avant. Je trouve ça, moi, honnêtement, je trouve ça sympa. Ça n'aura jamais la profondeur des comics, mais les comics, c'est euh, 4 ans de publication. Dans un et film voilà. de 50, c'est pas possible. Ah, clairement pas. Donc, euh, une, fois, une fois ça passé, qu'on accepte le parti pris, hein, bah oui, moi je trouve ça passe. et. Je suis plus ou moins friand de cet humour de Thor. Euh, ils ont décidé d'en faire un peu un, un personnage grandiloquent qui je pense s'auto-van en fait régulièrement. Enfin, il, le personnage a conscience un peu de ce qu'il est quoi euh, euh, au fil des films. Donc du coup, je trouve ça drôle de voir Chris va faire des blagues, euh, les blagues du marteau, les blagues de la chèvre. Enfin, vraiment tout ça, moi, ça m'a fait rire. Voilà, concrètement, ça m'a fait rire. Donc, euh, bah, bien joué quoi. C est, c est pas, euh, ce ne sera pas forcément le film euh, le plus incroyable de, de tout le MCU, mais tu vois de tous les films Thor. Peut-être celui que je re quoi. Je dis ça là maintenant, ou peut-être entre Ragnarok et lui, tu vois, ce serait... Ouais. Euh, alors moi, je trouve très indéniablement, entre Ragnarok et, et Love and Thunder, Ragnarok était plus intéressant. Beaucoup plus intéressant parce ouais. que je pense qu'il gérait mieux entre guillemets le côté euh, On garde un conflit shakespearien avec cette sœur qui débarque de nulle part et qui va prendre beaucoup de place dans l'histoire. On garde quand même un vrai impact, on va dire, avec le, le côté body movie, la présence de Hulk, l'arrivée des Valkyries, les choses comme ça. Moi je trouvais que c'était plus intéressant. Love and Thunder reste un film qui a conscience du fait qu'il ne souhaite pas révolutionner l'univers de Thor. Son objectif à Taika Waititi, et ça se ressent dès les premières minutes, c'est de jouer avec son héros, de le détourner de sa figure originelle, d'en faire un mec qui, comme tu le disais, fait des blagues, mais a conscience presque de faire des blagues, parce qu'à partir du moment où le mec est capable, dans sa première mission, de faire le kéké, de détruire un temple, et à la fin de quand même finir sur une vanne, il à un moment, voilà, je pense que Taika Waititi a envie d'en faire un personnage, je dirais, moi il me rappelle beaucoup ces personnages, je pas jusqu'à le comparer à ça, mais un peu à la Bugs Bunny, tu vois, où ils ont conscience d'être dans un univers, ils jouent un petit peu avec leur place dans cet univers-là, ils se détournent un petit peu de leur image originelle qui pourrait être très archétypale et très enfermée, et ça donne du coup ce personnage qui est assez fun à regarder, assez amusant à suivre, et surtout qui a vraiment un côté, bah on va pas se mentir, le film est très cartoonesque dans sa manière de jouer avec l'humour. C'est vraiment de l'humour très visuel, c'est beaucoup de jeux avec des narrations sur des narrations, c'est plein de scènes où on va avoir des séquences où on pourrait se dire ça pourrait être très serious business, et rapidement le décalage vient tout doucement prendre place au sein d'une situation où justement ça devrait être plutôt dramatique. C'est que des jeux constants là-dessus, et après il y a aussi cette forme très romantique... Euh, un peu détourné de sa base avec justement le... Enfin, je pense à ce segment où on accorde qui nous raconte « Laissez-moi vous raconter la légende de mais... Thor et de Jane ». C'est ça. Euh... Moi, ce que je trouvais par rapport aux dieux, ce que je trouve marrant, c'est que bah, Loki et Thor, alors je mets Loki parce qu'il a sa série à côté, mais c'est le seul dieu méta dans l'univers Marvel parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont des dieux, les autres le savent aussi, mais ils restent dans leur condition de dieu ils font vraiment ce qu'ils sont censés faire. C'est ça. Alors, Zeus, c'est Zeus. Alors que là, Thor, il se dit, bon, qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait Oui, c'est ça. Et, euh, et certes, alors le problème, c'est qu'au bout de 4 films, elle se demandait ce que tu fais de ta vie, ça va finir par se voir. Ah, bah ça va être compliqué. Problème. Oui. Mais euh, par contre, effectivement, c'est aussi un bon générateur d'histoire, quoi. Et euh, ce que j'aimais bien, c'est justement ce côté conte, raconté Plus, ça, ça justifie plein de choses, je trouve, dans, dans ce qu'on montre et dans ce qui est raconté. C'est que c'est pas. Justement, là, on est sorti de cette espèce d'air Game of Thrones où ça doit être très sérieux business grandiloquent. Ouais, et, ça euh... c'est clair, ça c'était une bonne chose. C'est et... une autre chose qu'on soit sorti de ça. Ouais, exactement, et je pense que c'était déjà un peu le cas dans Ragnarok, mais ça l'est beaucoup plus dans celui-ci, où Ragnarok c'est quasiment plus mythologique. Et ouais. là on est vraiment plus dans un côté conte pour enfants. D'ailleurs, les héros, les... enfin à la fin, les... les enfants sont autant des héros que, que ah, lui, bah, quasiment, et, oui. autre, sans... sans se trop polier. Et du coup, moi j'aime bien cette ambiance un peu... Enfin je sais pas, une fois qu'on a accepté ce parti pris de compte, bah acceptes beaucoup plus que... Euh on recherche les enfants mais on fait des blagues sur le marteau en même temps enfin, ça fait histoire racontée à, à des enfants ça ne dépareille pas avec ce qui avait été fait avant moi je trouve qu'il y a un équilibre qui, une fois qu'on a accepté le parti pris encore une fois mais ça ça vaut pour tous les films oui. une fois qu'on accepte le parti pris il y a des choses forcément qui sont un peu moins bien mais une fois qu'on a accepté ce parti pris ouais, moi je trouve que l'équilibre le, le, étendu encore une fois faudra pas le refaire une troisième fois je pense tu vois genre non, non, non. et d'ailleurs je pense que là il commence à, se, à le sentir parce oh, bah, que bah oui euh, non non mais clairement la, la réception a été très mitigée au, tout, au moins par les critiques ah oui oui oui la, la la presse est assez assassine et les spectateurs ça va mais sans plus tu vois ouais. genre sur le sens Alors critique c'est une c'est cata une catastrophe oui. Euh, je te propose qu'on passe à l'écriture, même si tu viens déjà un petit peu de commencer dessus. Donc, euh, c'est basé sur les comics donc, de Stanley et de Jason Aaron, qui a créé le personnage de Mighty Thor. Euh, et c'est écrit par Jennifer, Katie Robinson et Taika Waititi. Euh, indéniablement, tu viens de le dire, cette écriture, pour moi, elle est très représentative de ce que se veut être le film. C'est-à-dire très léger. C'est-à-dire que, hormis, ça on l'évoquera aussi, hormis dans la création de son méchant qui est très noir... Je serais même pas allé dans le léger, tu vois, je serais vraiment allé dans la... Dans la fantasy, en fait. Ah, bah, complètement, que, oui, le personnage. Plus que léger. Parce que Gore, il n'est pas léger du tout, quoi. Ah bah il, non, est même, non. Euh, il est même vraiment très torturé. Alors, on, on voit que cet acteur euh, Christian, Christian Bell, Bell que j'adore il est <rire> il est à le faire ah et oui. apparemment on a des heures et des heures de Christian Bell qu'on n'aura pas <rire> oh oui. à, à faire ça et je trouve que bah il le fait bien il, il a un je rôle hein, je trouve un rôle de méchant de conte qui est assez un, bien quoi et je trouve que son rôle fonctionne bien dans le sens où euh, déjà c'est chose rare mais importante de pointer du doigt d'un point de vue narratif Robinson et Waititi commencent par leur méchant ouais. et je crois que ça n'est jamais arrivé dans aucun autre Marvel, de commencer par le méchant. Mais le méchant est quasiment tout le temps dans, les, dans le MCU un faire-valoir du héros. C'est normal, pour ça. un bon méchant, pour un bon héros. Mais eux, ils disent, nous, on a un bon méchant, et on a un héros qui ne sait pas trop quoi faire. en face, Exactement. En fait. Donc, pour le coup, moi, je trouve ça intéressant d'un point de vue narratif de se dire, ce méchant, on sait qu'il va avoir beaucoup plus besoin, entre guillemets, de l'approbation du spectateur, parce que Thor, on le connaît, c'est bon... On... il, il y a trois durée. il y a trois films euh, vous avez aimé Ragnarok je vais pas vous le représenter ça sert à rien donc c'est intéressant justement de se centrer sur ce parcours narratif là qui certes ensuite est remis en second plan on va pas se mentir mais justement d'avoir une vraie introduction du personnage de l'antagoniste pour ensuite faire en sorte que derrière on comprenne son parcours moi personnellement ça me rappelle beaucoup ce qui avait été fait de manière très intelligente par Kugler euh, sur Black Panther où on a un méchant qui est vraiment ancré dans son univers qui a des motivations très fortes et qui du coup lorsqu'il arrive à sa révélation entre guillemets de pourquoi il fait tout ça, on a presque de l'empathie pour lui. Mm. Et là, je trouve que, je pas jusqu'à dire que c'est exactement ça qui se passe, mais il y a quand même quelque chose qui se crée, il y a un petit lien entre le spectateur euh, et Gore. J'irai plus loin. À la toute fin, on pourra parler de voilà, mais à la toute fin, Thor, il a de l'empathie pour Gore. Oui, complètement. Quand ça se finit, il fait. « Ok, c'est vrai, t'as peut-être pas tout à fait tort, quoi. Ouais. » et, euh, et puis, il fait « Bon, euh, ouais, euh, on va pas dire quoi, mais euh, il fait « D'accord, ok, ouais. je vais le faire. » Non, mais il y a une compréhension, et c'est ça que je trouve très intelligent, parce que du coup, ça amène... De l'émotion, là, on pourrait juste s'attendre à un espèce de combat épique, un énième combat épique entre deux personnages qui vont être extrêmement forts. Ce qui était par exemple le cas dans Ragnarok. Alors Ragnarok, c'était vraiment l'antagoniste. Elle était là pour être méchante. Elle n'avait pas d'autre objectif. Son objectif, c'était pas genre, euh, j'ai jamais euh, eu la reconnaissance que je voulais. C'était juste, je veux, euh, je veux avoir Asgard. Voilà. Ouais, il y avait un petit délire quand même en mode, papa m'a pas aimé. Euh, ouais, il mais c'était très, très léger. Oui. C'était très léger, là aussi, du coup, derrière. Elle était beaucoup plus un faire-valoir. Oui, hein, mais à mais à Gore fait. aussi, dans un sens. C'est juste qu'il est, je pense, Écrit plus, plus subtilement de ce côté-là que, que la majorité des autres antagonistes. Et après, donc, derrière, on a tous ces parcours narratifs qui sont créés autour, notamment, de Thor et de Jane. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en un sens, le parcours de Thor et de Jane, sans spoiler, peut être mis en rapport avec le parcours de Gore, parce que Gore est un homme qui a perdu sa fille. Et Thor, dans le contexte du film, se retrouve dans une position où il sait qu'il peut perdre potentiellement Jane. Donc du coup moi j'ai trouvé ça intéressant d'avoir deux finalement personnages principaux qui ont un parcours narratif presque lié par le potentiel futur qui peut arriver à l... aux personnes qu'ils aiment en fait mm. Et c'est la seule réelle profondeur en fait que j'ai trouvé dans le scénario Parce qu'honnêtement derrière on va pas se mentir Robinson et Waititi Ils ont fait le truc le plus léger possible et imaginable au monde Il oui. y, y, y a presque par moment une impression qu'il n'y a aucune incidence qui pourrait avoir un impact sur l'avancée et le parcours des personnages En fait ce qui est bien ce qui est bien simple aussi, alors je sais pas si ça on peut le dire ou pas, non ça a pas été mis, non, bref, il y a une condition pour un personnage, pour Jane, en fait il est dit, mais il est pas montré avant un certain moment dans le ah film en Ah fait. non, non, non, ouais. ben, mais on s'en doute, euh, on s'en doute. Ouais, euh, est-ce qu'on peut le dire ça ou pas, je sais pas. Pff, non on va pas, on va pas le pas dire, dire, mais en, dire. en gros c'est euh... révélé au bout de 20 minutes de film, très clairement, et si quelqu'un doute par rapport à ça... Euh... Mais tu vois ouais. par exemple, la, la différence c'est que dans les comics, quand elle trouve le... le... je parlais du comics plutôt, d'accord ouais. euh, dans, dans les comics en fait, elle a toute base, et d'ailleurs c'est très intéressant, c'est qu'en fait Gore il dit euh, les, les dieux n'ont pas le droit d'être... enfin, euh, les dieux ne méritent pas d'être euh, vénérés, c'est le délire. Bon, il y a toute une histoire, je vais pas vous raconter, mais en gros, Nick Fury, à un moment, se penche dans, dans l'oreille de, de Thor, lui dit quelque chose, et le marteau tombe et il n'est plus digne de le prendre. En fait, ce qu'il ah. lui dit, c'est « Gore was right »,« Gore avait raison ah. ». Et, euh, et en fait, euh, on voit à ce moment-là, Jane Foster qui vient, et elle est beaucoup plus marquée, en fait. Et là, on va dire que si je te donne les clichés sur cette, euh, sur cette condition, tu, tu vas dire, ah oui, euh, on, a le, on, a le, on a tout ce qu'il faut, quoi, tu vois. Et en fait, c'est à ce moment-là où elle le ramasse, où elle devient Mighty Thor. Et du coup, ah. il y a beaucoup plus une dichotomie entre Thor, la Mighty Thor, qui est vraiment genre, euh, bah, c'est Nathalie Portman avec des muscles, hein, concrètement, genre, ça la nana, vraiment euh, qui sort même avec le faucon à un hein, moment qui est Captain America, tu vois, genre voilà. Et que d'un autre côté, euh, bah, euh, Jane Foster, quoi qui est vraiment elle plus, plus proche de la fin du début. Et donc du coup voilà, et cette dichotomie-là, il n'a pas voulu le faire, alors pas aussi loin en tout cas. On l'a ah vraiment non, non, genre à la toute fin. C'est ça, c'est ça, elle est beaucoup plus légère, parce qu'on bah, sent que l'objectif, encore une fois, de Waititi et de Robinson, c'est comme tu l'évoquais au début, de, de se diriger vers le conte fantastique ouais. et fantaisiste. Hmm. Donc à partir de là, la seule réelle incidence qui va amener les personnages à se poser des questions sur leur parcours, c'est le kidnapping de Gore des enfants de ouais. New Asgard. Et en fait, c'est ça, juste ça qui sert finalement de fil conducteur à oui. tout ce qui va se dérouler ensuite. Parce que c'est vrai qu'avec le recul, même moi, tu vois, je suis sorti, j'étais plutôt satisfait. Et c'est vrai qu'en repensant au long métrage, je me suis dit, bah, en fait, il n'y a quasiment pas d'histoire. Parce que c'est vrai qu'en y réfléchissant. ça ah, ah, un peu dur. Mais euh... y a, pour moi, il n'y a pas une histoire, il y a une aventure. Une aventure qui est très très raccourcie, parce que mine de rien, si on retire le générique, on est sur un film de ah oui. 1h43. C'est oh, ah, le premier truc que je t'ai dit au téléphone, ouais, on en avait parlé, c'est que... Oui, effectivement, là, et c'est là pour moi qui connaît le comics, justement, je me dis... Tu vois, le genre, le Gorras right tu vois, c'est du génie, en fait, comme... Oui. Euh, et que Thor en perd son marteau et que c'est pour ça qu'elle puisse le ramasser. Enfin, oui. Tu vois qu'ils ont, ils ont dû adapter, adapter ça au MCU, parce que normalement, Goraz est censé rencontrer bien avant. Pour oh, oui, c'est ça, c'est voilà, aussi ça le bien. souci, c'est que je trouve que le film a vraiment cette tête du... Euh film stand alone au sein d'un MCU qui voudrait quand même raconter une continuité narrative et du coup il faut mettre des trucs mais en même temps pas trop les développer parce qu'on sait très bien que si on les développe trop ça va durer trop longtemps il va falloir ensuite refaire un film pour enfin, expliquer réexpliquer ça oui, non, et là le souci c'est que oui comme tu dis s'il voulait il pourrait garder gore il pourrait en faire un personnage qui va revenir de manière récurrente mais sauf que dans leur tête, c'est genre non, c'est un standalone movie, ouais, donc après, euh, après... on va faire comme on a fait avec le mandarin, on va faire comme on a fait avec d'autres super-héros qui pouvaient avoir un gros potentiel, on va les prendre, en fait, c est, c est ils vont savoir d'un film, et voilà. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'en veux pas spécialement à Marvel pour ça, parce que bah, c'est une contrainte du, du cinémato, de la cinématographie, quoi, tu vois. Je oui. peux pas... Le monde des comics fonctionne différemment, tu peux t'accorder plus de temps, tu peux parler d'années, en fait, dans les oui, comics. Oui, c'est ça, alors que surtout là où... tous les mois, où tu peux faire ton event, euh, voilà, et d'ailleurs c'est surtout quand il c'est surtout pour ça qu'on les allume dans les comics, c'est quand ils vont trop condenser ou trop d'event et le de machin, et là on leur tape sur les doigts, tu vois, effectivement. Mais là, concrètement, sur le principe, je trouve que c'est, ouais, limite un peu trop court, quoi. Après, effectivement, on en a un petit peu parlé euh, sur euh, Taika Waititi, est-ce qu'il a pas assez poussé son délire aussi, quoi Est-ce qu'il aurait pu dire à Marvel, bah écoutez, quand même, va. on est-ce qu'il il est pas trop, pour le coup, Yes Man, en disant oui un peu à tout ce qu'on lui a ça dit, alors vrai, euh, Il y avait, je pense, moyen de rajouter, je pense, une... 20 ou une demi-heure de film en plus où ça aurait pu être sympa même si effectivement on a quand même un... alors c'est là où c'est un peu plus dommageable c'est que c'est un bon produit en fait mais ça ne fera pas un film incroyable mais sinon on a, on a une heure et demie quarante de films avec euh, de l'humour euh, de la baston qui est vraiment pas moche en plus quoi. il y a bon je te passe euh, toutes les scènes avec de la musique hard rock mais euh... je vais me passer de hard rock je connais pas assez bien mais euh, à part ça le, quand, le passage en noir et blanc où ils sont sur une minuscule planète où tu peux te permettre des blagues qui sont presque des blagues euh, de c'est de l'humour presque quand euh, le cinéma était muet quoi mmh. tu vois genre, il y a quelques blagues je suis désolé ça, ça marche super bien tu vois genre quand il appelle Njolnir et que c'est l'autre partout qui vient il y a des gars gags c'est quand même bien pensé les chèvres qui sont en plus euh... Un gag internet... Euh, ah <rire> bah crois. ça oui. Tout le monde s'est marré dans la salle, il y a eu beaucoup d'éclats de rire. Il y a quand même un, il y a quand même un potentiel comique qu'ils ont réussi à installer avec Thor depuis Ragnarok, qui marche vraiment très bien en fait. Et, et voilà, peut-être le film euh, a trop voulu faire un produit bien... Euh... Bien, peut-être pour faire plaisir aux ouais, producteurs, c'est bien cadré, on a, on a notre 10 minutes de baston, on a notre machin, et du coup, bah, c est, c est, voilà, ça fait peut-être ouais, plus un produit qu'un film, mais ça n'en reste pas moins, je pense, une découverte agréable à ce moment quoi il y, a, il y a des belles couleurs aussi, enfin moi, je ne sais pas, moi je trouve que... Quand même des gens qui ont fait un effort dans le film et ça se voit, quoi. Même les acteurs. Enfin, j'ai ouais. trouvé vraiment moi, que les gens étaient durs avec le film, c'est pour ça que j'ai tendance à être gentil alors que des fois je ne le suis pas du tout. <rire> mais euh, non, voilà. En termes de mise en scène, bah du coup tu viens de me tendre une perche, parce que je vais pouvoir rebondir là-dessus. Euh, c'est le point qui pour moi euh, est vraiment à défendre sur le long métrage. Encore une fois, on met l'humain de côté. Taika Waititi, je ne le connais pas, je n'ai pas fait de soirée avec lui, je n'ai pas eu de grande discussion avec lui, j'ai vu des interviews, je sais la gueule qu'il a. Voilà, moi ce qui m'intéresse c'est le réalisateur, et le réalisateur est créatif. Le réalisateur pour moi est quelqu'un qui arrive de manière très intelligente et très concrète à jouer avec une comédie qui fonctionne sur le décalage. Comme tu l'as évoqué, c'est vraiment un film qui va avoir des effets de gags, des instants qui vont être vraiment drôles, sur lesquels on va rigoler. Et certes, c'est peut-être pas forcément ce qu'on attend de ce type de film. Parce que c'est vrai qu'on nous a habitués aujourd'hui à avoir cette espèce de format hybride chez Marvel, où genre, il faut que ça reste sérieux, on peut quand même avoir des vannes. Genre... Euh ce que tout le monde n'arrête pas de dire sur euh, Civil War qui comme quoi serait le film le plus abouti parce qu'il y a à la fois de l'humour et en même temps il y a le côté serious business pour moi c'est un ouais. des moins intéressants de ce point de vue là. Mais là pour le coup on est sur une vraie comédie. C'est à dire qu'il y a de l'incidence, il y a quand même des enjeux, il y a quand même des moments où il y a un poids dramatique mais l'objectif de Waititi ça reste de faire des vannes. Et, et comme tu l'as évoqué il y a ces chèvres qui sont un gag récurrent, il y a cette, euh, cette hache qui est un gag récurrent, qui est drôle pour le coup. Il y a, y a vraiment ce... enfin on peut, on peut presque le voir comme un côté un peu métaphorique, mais pour le coup, ça fonctionne entre Mjolnir et de l'autre côté là H, ouais, H. qui se dispute. Mais ça fonctionne bah, C'est carrément ça en fait. Et Moi je... Je sais pas, je trouve que Waititi, ça marchait déjà sur Ragnarok, il est spontané dans son humour, dans le film, et il est efficace, et il est même référencé. Oui Et euh, une fois que tu as ces trois choses-là, et que c'est référencé, euh, on va dire, pertinent... Oui, c'est alors... ça, c'est pas genre juste de la référence, genre jeter la gueule en mode euh, « je m'en fous ». Là, ce qui est intéressant, c'est que même dans cette idée complètement pété, mais que je trouve drôle d'avoir le frère Hemsworth, Matt Damon, Sam Neill et Melissa McCarthy qui se pointent pour rejouer Ragnarok. C'est juste des petits clins d'œil comme ça, mais pour le coup, ça fonctionne. Et la présence même de Russell Crowe dans le rôle de Zeus, pour le coup, ça reste un gag qui en soi est drôle et vraiment amusant. Oui, et toute cette scène avec le... Ah, j'ai... Plinched too hard. You pinched too hard. Vraiment, je continue de me marrer en dans cette scène où toutes les nanas tombent par terre en voyant ouais, ça fais... ça marche le mec est drôle et en plus enfin tu vois par exemple j'en pense aux chèvres c'est un gag je crois que t'as plus de 50 ans tu comprends pas Ah bah c'est clair et net que bah après tu peux quand même le trouver drôle Oui mais, mais clairement les... mais la référence... cette manne là la référence très peu de gens Parfois. vont la voir parce que ça. Ah, je, bah moi je pense de, pas. De, de, de notre âge, mais certainement, il y en le, a le plein. Public, le public, mais les fans du comics, des comics qui ont aujourd'hui euh, 40-50 ans. C'est pas pour eux, c'est pas, pas, pas pour, pour eux. eux. Le film, il est fait pour qui Il est fait pour des jeunes, pour, des, pour des, presque des enfants. Presque des enfants, euh, oui. et, des, et des gens jusqu'à 35 ans, en fait. C'est eux, d'ailleurs, la musique qui est utilisée, tout ça, on va ah un petit peu plus loin. Mais dans l'idée, c'est ça. Et en fait. Qui, est, qui a connu cette chèvre qui passe son nez à travers le jeu ah Bah qui bah, C'est les jeunes en fait. Moi je trouve Et je trouve que le mec c'est du génie, tu vois. Ah bah en un sens que... oui, c'est du génie trollesque, mais c'est ah du oui génie, c'est du génie quand même. Et bah ça marche. Bah, dans le film, ça marche. D'ailleurs, tu vois. Je... C'est pour ça que pour moi, par exemple, la chef, ça marche super bien et qu'il a été plus dans la retenue pour le gag, par exemple, de la planète, que t'as l'impression qu'elle est énorme, en fait, pouf Putain, que... oublié, ça, ça m'avait beaucoup fait rire, sans <rire> déconner, C'est arrivé dans, dans, dans l'univers, je sais plus comment il s'appelle, mais... Euh, ouais, c'est mais... le bout de l'univers, en fait. Oui, euh... c'est ça. C'est arrivé dans l'univers où, genre, il y a le vaisseau qui arrive et où on s'attendrait à ce qu'ils aillent tranquillement sur la planète ou en plein milieu du plan, <rire> <rire> C'est, oui. c'est... Mais c'est drôle en plus parce que c'est le genre de gag où tu dis, mais... Inattendu, spontané, Est-ce est -ce que c'est un hommage à Georges Méliès <rire> ou est-ce que c'est juste un truc complètement éclaté T'aurais presque envie de te poser la question, mais juste t'es là, t'es es en train de regarder ça et tu te dis, t'es les cons quand même. mais hein. je, je pense c'est ça en fait que les gens n'ont pas kiffé. C'est qu'ils ont eu la sensation que là où YTT s'amuse, ils ont eu l'impression d'être pris pour des cons. Est-ce que c'est -ce est réellement ça Je ne sais pas. Mais je pense qu'il y a plein de gens qui se sont retrouvés dans cette situation-là. Après, je peux comprendre, encore une fois, parce que c'est vrai que pour le coup, on a presque l'impression de voir un cinéaste qui est en train constamment de nous troller. Et de nous dire, euh, poète poète, je vais te faire des vannes, ça va être complètement euh, décalé par rapport à ce qui se passe. Peut-être que tu vas adhérer, peut-être pas. Et peut-être que dans Jojo Rabbit, ça fonctionnait mieux. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de Jojo Rabbit dans le. Alors, dans ce je trouve protesteur. aussi. Alors la différence, c'est que moi justement, je comprends pas pourquoi ça marcherait mieux dans Jojo Rabbit parce que dans Jojo Rabbit, il y avait ce côté gag, un peu irrespectueux. Oui, même. mais le gag, c'est quand même mon pote, c'est Hitler. Hitler. Mon pote imaginaire, c'est Hitler. Mon pote imaginaire, c'est Hitler, et euh, et tu parodies Hitler et en même temps, t'en fais quand même un peu un monstre en mode, euh, je suis quand même là pour te dire que tu vas devenir un bon nazi quoi. Et si ça s'est passé. Mais que les gags là passent pas alors qu'on est dans un Marvel où t'es vraiment parce là pour le Parce que là, pour soir. le coup, les gags sont considérés comme plus consensuels et je pense pour la majorité des gens, par découlement, plus facile. Dans, dans, dans quoi Dans, dans Ragnarok. Ah, enfin, dans... Dans, non, dans Love and Thunder. Ok. Voilà. Je pense que c'est ça, parce que honnêtement, il y avait le côté un petit peu irrévérencieux, euh, on joue avec une époque, avec une certaine manière de voir le monde, et, et je pense ouais. que ça, ça, ça avait marché. Et je pense, pense qu'ici, que... avec Love and Thunder, ouais. on est tellement dans un contexte qui, aujourd'hui, est, est, est, est balisé, dans ouais, le sens où. En fait. C'est ça, euh, c'est on... le problème ouais. du film. Mais, mais ça, on revient sur ce même truc qu'on a trop de films de super-héros, euh, on a l'impression que c'est constamment la même chose. C'est euh... même pas. Il y a tellement de choses dans le super-héros que maintenant, c'est limite juste de la fantasy. C'est ça. Et, mais pour moi, ce qui fait que ce film détonne un petit peu plus parmi tous les autres longs-métrages de, de la face qu'on est en train d'avoir sous les yeux, c'est qu'on euh, sent que tous les autres films sont un peu des films hybrides. On sent ouais. que Cheng Chi, c'est vraiment un film d'arts martiaux dans l'univers Marvel. Les éternels, c'est une cinéaste indépendante qui débarque dans l'univers Marvel et qui veut faire un film indépendant, mais avec plein d'effets spéciaux. Euh, on sent à côté que Black Widow, bon, Black Widow, c'est une daube. Black Widow, c'est oui, à chier. C'est de l'espionnage, mais <rire> c'est à, à chier. Euh, Doctor Strange, c'est de l'horreur mélangé à du film de super-héros, ouais, ouais, parce ouais. qu'on a Sam Raimi qui est aux commandes. Et, et là, on est sur une comédie vraiment pure et dure, avec du fantastique en toile de fond et un petit peu d'action. D'ailleurs, c'est même un super-héros un peu nastor enfin Tout le début, tu le disais, il... Il a il bah, cake, juste des gens et puis, il, il finit par tout faire péter, puis à la fin il fait ok, je me casse. Tu vois, non, non, même il, lui, je suis sûr. Il, il, il se dit, il dit même euh... pas je me casse, il fait, il si fait si ah, ouais, il ouais dit, non, non, euh, c'était bien. Et du coup, pour le temple, non, non, n'en reparlons pas. Okay, Vous êtes sûr parce que quand même, ouais, non, non, n'en reparlons pas. Par contre, prenez les chèvres là qui gueulent tout le temps, et soyez content parce qu'on les reprendra pas. Non, mais moi je sais pas, j'ai du mal à comprendre la critique parce qu'en vrai, encore une fois, c'est le parti pris du film depuis le film précédent en fait. Ouais, euh... mais je pense je pense qu'il y, ce... y avait la surprise sur le précédent, ouais. et là il n'y a plus la surprise, et peut-être aussi, alors ça, encore une fois, je le remets sur la table sans forcément trop l'évoquer, mais il y a peut-être l'image que se trimballe away Titi. Depuis Free Guy, en plus, parce que déjà avec Free Guy, avec le personnage qui campait, et toute la campagne à côté, il s'était tapé une sale image, et là, en plus, avec tout ce qui se passe avec la sortie de Thor Love and Thunder, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il témoigne par rapport à la création du film, etc., il passe non seulement pour un yes-man, mais en plus pour un espèce de tordu qui cautionne le fait d'être un Yesman man et que ça ne dérange pas. Et, et je, pense ouais, je pense que peut-être qu cette ouais. image-là joue aussi. Après, encore une fois, c'est bon de le rappeler, tu l'as déjà bien dit, ça n'influe pas sur la qualité du film. Ouais, le ouais. film reste ce qu'il est, s'il n'arrive pas à convaincre, tant pis. Pour moi, il est convaincant. Il reste un film de super-héros qui sort un petit peu de la norme, qui n'en reste pas moins calibré pour l'univers Marvel, ça c'est évident, mais moi personnellement, j'adhère plus à ça qu'un un Doctor Strange in Multiverse of Madness. D'accord. Parce que je trouve ça plus assumé, plus drôle, et aussi, c'est vrai qu'on l'a pas pointé du doigt, mais plus marqué graphiquement. Je trouve qu'il y a, comme tu disais, cette séquence en noir et blanc qui reste très culottée. Je trouve qu'il y a un jeu avec les couleurs qui ressortait déjà dans Ragnarok, mais qui ici fonctionne bien. Certes, il y a encore une fois des scènes qui sont très monochromatiques et qui manquent de couleurs, comme par exemple cette scène de bataille dans New Asgard qui est de nuit et qui est euh, plate. On va pas se mentir, elle est plate oui, graphiquement a, parlant. A, je pense qu'il y a un jeu sur les ombres, à part cette scène en noir et blanc, ils ont foiré un truc sur les ombres. Parce qu'il y, ah, oui. y avait moyen de faire un gore bien plus monstrueux même dans la fantasy tu vois que, ouais complètement euh, que ce qu'il était là quoi. et là après ouais. il reste euh... oui oui visuellement parlant à part le ça on va en parler dans les acteurs mais à part le charisme en fait de Christian Bale qui se dégage instantanément à l'écran par sa perte de poids encore j'ai envie de dire euh, et par le jeu qu'il a avec le personnage, c'est vrai que derrière, graphiquement parlant, c'est peut-être pas assez appuyé, il aurait peut-être fallu en faire un petit peu plus, il aurait peut-être fallu plus marquer son côté vraiment terrifiant et tétanisant qui au final ne okay. ressort que dans une seule scène, où ça. il va être avec les enfants dans la cage et où il va leur faire une blague. <rire> ouais. De mauvais goût, mais <rire> et, une blague, mais bah, qui, est, mais qui, mais qui marche. marche. Mais du coup, qui marche bien pour le personnage. Après, je pense que, encore une fois, tu l'as dit tout à l'heure, à la base, il y avait un enfin ils, avaient, ils ont quatre heures de film quoi c est, c est... je pense que dans ces deux heures là à mon avis il y avait du gore ah il y avait du gore la... beaucoup plus ils avaient gore. peur ils... Oh. Oh, oh, oh, oh je pense qu'ils avaient peur de faire de... piquer peut-être la vedette par Christian Bale qui, qui a quand même l'air je dirais pas que c'est son grand rôle mais et qu sachant que qu et sachant que Kate Blanchett et Tommy Hiddleston avaient déjà bien volé la vedette à euh, Chris Hemsworth dans le précédent dans Ragnarok il... je pense que c'était surtout ça ouais, as raison peut-être qu'il fallait pas en faire trop en termes d'acteurs oui euh, bon, on est sur un joli casting, on ouais, va pas ouais, se mentir, ouais, c'est euh, Déjà, dans les rôles beaucoup plus secondaires, on peut parler de Russell Crowe dans le rôle de Zeus. or qui a un accent que je n'ai pas réussi à déterminer. L y. C'est du grec. Enfin, c'est vraiment un accent grec C'est censé être grec, en tout cas, oui. Ah, parce que moi, j'ai plus vu un accent d'Europe de l'Est. Hein, même si, techniquement, ah, la Grèce, c'est vois... dans l'Europe de l'Est. Ouais, euh... moi, j'ai vu la Méditerranée, quoi. Ah, c'est vraiment. Je... Euh... Ah, le soleil, euh, le machin. Ah, <rire> oui, d'accord, oui, vu sous ce sens-là, ouais, ouais, ouais. Moi, j'entends je, je, toujours un polonais, hein, je suis désolé. <rire> moi, j'entends toujours. Euh, <rire> Mais de toute, toute façon. J'entends encore Russell Crowe imiter le polonais, hein, j'ai un petit souci avec cet accent. Mais après, ça marche avec le personnage, hein, pour le coup, c'est incroyable là-dessus. Le personnage étant une parodie de lui-même, déjà. C'est ça, voilà. Euh, après pour les rôles plus secondaires donc on a Tessa Thompson dans mmh. le rôle de la Valkyrie qui est toujours très bien, pas forcément beaucoup, euh... folle mais elle est bien. Elle est très en quand même. Hein. C'est ça, on a Taika Waititi dans le rôle de Korg qui encore une fois est dans le gag pur et dur mais voilà, on a presque l'impression qu'il a envie de troller lui-même son film donc peut-être que c'est le cas. Je, bah, ne sais je pas. pense que c'est le cas de toute manière. Ouais. C'est possible, on a donc Natalie Portman en Mighty Thor ou Jane Foster ouais. qui est bien qui est vraiment bien. Elle n'est pas à 2000%, mais honnêtement, elle s'en sort bien. Elle arrive bien à porter le personnage, J'ai trouvé plutôt attachant. Je... L'intrigue de la Mighty Thor est beaucoup trop rushée de manière pour qu'elle en fasse plus. Quoi. Ah bah de toute façon, ça un... et net. Le ça. développement du personnage, il se fait dans les 15 dernières minutes du film, où elle ah, accepte ah, oui. son statut un petit peu, euh, on va dire, de Jane Foster plutôt que de Mighty Thor. Ouais. Mighty Thor, c'était vraiment genre, euh, bon, on va essayer d'oublier les problèmes, en fait. Et c'est presque... Euh, c'est très, très différent de ce qu'a fait le comics, pour le coup. Et ça, c'est peut-être un peu dommage, mais euh, pour le coup, ils sont... Jane Foster, elle évolue, elle évolue vraiment dans la dernière minute du film. Quoi. Ah, bah ça, c'est clair et net. Euh, Christian Bale, dans le rôle de, de Gore, qui est vraiment bon. Bon, un poil, c'est toujours le souci que j'avais avec Christian Bale, c'est que Christian Bale est soit très en retenue dans la manière de camper ses personnages, et je trouve que là-dedans, il est très fort, soit dans le côté très hyperbolique. Ouais, c'est l'acteur total, quoi. Et Exactement. Même. Et par moments, c'est vrai que je dois avouer que même si j'aime beaucoup l'interprétation qu'il a de Gore, par moment c'est peut-être un poil too much et on aura envie de lui dire un cran en dessous Christian, mais ça coup, passerait bien Psycho, oui, non, non, même, mais oui, il y a un côté American Psycho oui c'est le... vrai qu'il y a deux trois scènes ben, la fameuse scène que je disais dans la cage avec les enfants il y a un côté American Psycho où il, il s'apprête à buter euh, Bateman euh, de manière où il s ouais, ça, ah, moi, moi je trouve que justement ça, pour le coup ils ont bien choisi l'acteur parce que on a, je pense qu'on a besoin de ce côté hyperbole ah bah oui, pour non, faire non. ce personnage, complètement. où il a peu de temps de présence, au final. Mais tout comme il avait très bien réussi à caster Kate Blanchette dans le personnage oui. de, de, de la sœur de, de Thor. Enfin, pour le coup, Kate Blanchette, c'était un choix très culotté, qui était complètement euh, iconoclaste, dans le genre, parce qu'on n'imaginait pas du tout Kate Blanchette se glisser là-dedans. Au final, j'ai découvert que c'est quand même grâce à son fils qu'elle a campé le personnage. Son <rire> fils lui aurait dit, fais ça, ça va reboucher ta carrière. Sérieux oui, <rire> il, est... Est malheur, il est sympa, il est sympa le gamin. Mais en tout cas, il y a cette vraie volonté de la part de Taika Waititi de prendre des acteurs qui sont extrêmement charismatiques, qui dégagent quelque chose à l'écran, et de leur laisser beaucoup de place pour que justement, même si leur personnage n'est pas assez présent, leur présence va être assez charismatique pour ressortir. Mmh. ouais je, le casting, est, euh, le, le, déjà les acteurs sont pas mauvais hein, à ah un moment. Non, non. ça c'est peut-être a... même un des plus gros points forts qu'a le long métrage. Ça, si les gens veulent reprocher des trucs, c'est difficile de reprocher des choses au casting. C'est plus l'intention de départ effectivement que le casting qui fait admirablement bien ce qu'on lui demande. Mais ça c'est une constante, je trouve, chez, au moins sur les films Thor. Euh, à part le deuxième, hein, on n'en parlera jamais. Oui, non, non, euh, non, non, mais non, non. Euh, mis à part ça, sur les trois films Thor, euh, ils ont toujours eu des acteurs qui, qui faisaient bien ce qu'on leur demandait. Et Chris Hemsworth, films. qui eu une évolution très intéressante du personnage, parce que mine de rien, on passe du mec qui est très premier degré dans le premier film, à ici un gars qui a un, qui est méta. un quatrième degré, enfin je suis désolé, mais... Et moi j'ai moi, vraiment, je trouve que dans la bande annonce, elle ressortait mais sans plus, dans le film, elle me fait mourir de rire, c'est cette, cette séquence où il se confie à, à Peter Quill et qui commence à lui faire un long discours et que Peter Quill lui fait « Mais tu sais, il suffit de regarder ses coéquipiers et, et oui, on et sait qu'elle a une volonté de vivre » et lui qui fait <rire> avec un espèce de sourire B.A. et à ce moment-là je me suis dit « Putain, c'est que... en fait, drôle ». Tu veux que je te lise un truc, Thor, Thor campé par Chris Emworth, c'est peut-être le seul personnage on voit bien qu'il y a 10 ans entre les, les deux films. C'est-à-dire oui. que tu vois, le mec était très premier degré, un peu bas du front dans le premier. Et qu'en fait, il se cherche parce qu'il a compris ses faiblesses un peu au fil des films, machin. Et que tu vois vraiment un personnage qui est en mode... Euh, oh, non, j'aimerais faire des grandes choses, mais les faire bien, quoi. Puis du coup, il s'est trouvé des potes et il est en mode... Mais les, les faire avec moi Je trouve, justement, tu vois, ce décalage entre le 1 et le 4, ça montre bien le temps passé. Là où... Sur les, autres, euh, le, sur les autres personnages ou les, les autres franchises, c'est beaucoup plus... Euh... Ah bah c'est très linéaire en termes d'évolution de personnages, même Iron Man qui reste un personnage qui pour moi est le plus charismatique de l'univers Marvel, son évolution d'un point de vue dramatique, euh, hormis dans les tout derniers films où ils ont voulu rusher un truc avec des histoires de famille ou des choses comme ça, le reste du temps je trouvais le personnage très monochromatique et hormis le charisme de Robert Downey Jr qui est indéniable, qui est évident, le personnage en lui-même n'avait pas de réelle ah. évolution et n'avait pas de ah, réelle remise sûr. en question. Il en avait une petite, mais elle n'était pas enfin. aussi forte que ici d'un mec qui passe de je suis à Asgard avec une bande de gars et on rend la justice à travers le monde et je vais succéder à mon père à aujourd'hui ah, je sais pas qui je suis mais oui. euh, vas-y on va essayer trucs, de là. faire des trucs. Et j'aime bien cette évolution et je trouve que Chris Hemsworth la campe bien, oui. sachant que c'est pas même pas non plus un acteur qui de base, dégage un charisme de fou. Enfin, je suis désolé, mais Tyler Rex, c'est la démonstration parfaite que Chris Hemsworth, parfois, peut être juste une montagne de muscles et rien d'autre. Là, pour le coup, il dégage réellement quelque il chose. Et il s'éclate, ça se voit Et il, il s'éclate, il se marre. il se marre et ça se ressent. On arrive à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que ouais. tu retiens de Thor Love and Thunder Un bon divertissement, sympathique, avec quelques belles images, euh, un humour qui fait mouche sur moi. Donc après, euh, chacun est libre de, de l'apprécier comme ce que c'est. Encore une fois, je vais dire un truc que je dis mille fois, j'ai l'impression, mais quand on accepte que c'est ce qu'on va nous vendre à la base c'est difficile de s'en plaindre quand on a l'impression que c'est devenu ta phrase d'accroche depuis bah... ambulance c'est bah impressionnant en vrai, mais oui. entre ambulance entre en... loi du périph c'est en fait, vraiment c'est que des films où je me dis je lis les critiques je me dis mais qui vous a vendu autre chose en fait quoi c'est pas faux ah, non mais c'est euh... bien de le rappeler et donc euh, une fois qu'on sait ça bah on peut se dire oui effectivement euh, effectivement si je vais vraiment au fond et que je fais mon Comics reader, tu vois, mon comics fan, vraiment au dernier degré, je dirais effectivement, c'est une version très rushée et, et très plate euh, du Run Daron. On a quasiment fait le tour du Run en un film et il n'y a pas Là, d'accord, ok. Là, on a. Si vraiment le but c'est adapter ça, oui, il y a un problème, je pense, mais mis à part ça, euh, ça va. Ça reste un bon film divertissant. C'était quand même marrant et ça me va, moi. Je vais plus, plus soyez ce que tu viens de dire. Disons que si vous avez aimé Ragnarok, Love and Thunder, c'est la version un poil en dessous de Ragnarok. Mais ça n'en reste pas moins divertissant, comme tu l'as dit, ça n'en reste pas moins fun, ça n'en reste pas moins amusant. J'ai du mal à cerner ce qui s'est passé en termes de, de, de, de com' pour que le film se fasse autant bâché par les gens et que les gens ressortent en, en se disant « bof ». Est-ce que Thor Love and Thunder va être le film de super-héros de trop de l'écurie Marvel qui va peut-être.. Euh... Ça fait dix ans qu'on dit, qu dit ça. Mais euh... ça fait dix ans qu'on dit ça. On avait dit ça déjà avec Thor euh, Le Monde des Ténèbres. Donc. Euh... Euh, J'ai pas envie de vous dire. Quand, là ça va peut-être baisser un petit peu parce qu'il n'y a pas de fil conducteur et c'est ça qui fait que Marvel gagne sur tout le monde. Vous ne voyez pas le fil conducteur. Dès l'instant où il y aura 2-3 allusions et qu'on va vous annoncer un film Secret Wars, tout le oui. monde va péter un câble. Tout le monde va péter un câble et, et les gens va... vont dire Ah oh, en fait la Red Fender c'était un film de fou, bah, Black euh, Widow c'est extraordinaire. Oui, voilà, les gens vont se dire Mais attendez la phase 4 c'était un peu comme la phase 1 et tout on préparait. Bon on prépare rien du tout là en fait, hein, c'est juste ah, un film. Mais par contre effectivement je pense que ce qui manque aujourd'hui euh, à Marvel pour repartir et c'est normal qu'il ne l'ait pas tout de suite. C'est qu'on a eu Thanos et les pierres d'infinité, et là on va avoir les incursions et, euh, et on va avoir le multiverse, en fait. Bah, C'est le temps que ça se mette en forme. C'est ça, et Mais moi pour... je pense que là, Thor, justement, on lui a préparé un petit statu quo à la fin, euh, et même avec d'autres personnages, où tu te dis, en fait, là, ils vont... ça va maturer jusqu'au moment où voilà, ça va arriver dans le multiverse, ou euh, dans, dans les incursions, ou dans le Secret Wars. Spoiler, il y aura un Battle World avec différentes versions des personnages. Vous allez voir, dans 10 ans, quand vous aurez ça au cinéma, vous ne direz plus du tout, c'est la mort des films de super-héros. quoi. Euh, je pense que, euh... Moi je pense que je dirais que ça sera la rupture d'année, des super-héros, si, si, si ça, ça va peut-être faire un petit peu trop pour euh, mon petit crâne. Hein, mais... oh, et tu sais, tu sais j'ai rencontré la première personne qui m'a dit « Wouah je suis trop content d'avoir vu, euh, je repars sur Spider-Man, Spider-Man, parce que du coup, on m'a expliqué ce que c'était le multiverse et je comprenais mieux les films d'avant. » Et je, je crois que c'est la première fois que je vois quelqu'un, un Ormi, tu vois, qui a jamais touché aux comics, qui me dit, je trouve le concept de multiverse simple à comprendre, j'ai fait, ah alors là... C'est pas si compliqué ah. que ça, mais c'est vrai qu'il faut se mettre dedans. Mais en tout cas, Love and Thunder, bah pourquoi pas, ça reste bien. Ouais. Ça reste un bon divertissement, certes, c'est pas le Marvel qui va révolutionner le genre, mais ça reste cool. Et encore hum. une fois, c'est mieux que Black Widow, c'est mieux que Multiverse of Madness, c'est mieux que No Way Home. Je trouve que ça reste un moment agréable à regarder, et voilà. au final... Euh, moi j'ai mon abonnement au cinéma, j'ai pas l'impression d'avoir Et puis on, on voit pas le temps pas. passer, honnêtement, ça dure une heure 43 euh, générique non compris. Euh, S'il y a quelqu'un qui me dit qu'il s'ennuie devant ce film, euh, non, non, tu tu, tu, peux ne pas être complètement passionné, mais tu peux pas dire je me suis ennuyé devant. Tu peux, pas tu peux ne pas, en fait, moi je comprends les gens qui disent j'adhère pas à ce qu'on fait oui, voilà. ça, mais... mais tu peux pas dire c'est une dope. ou Il fait mal ce qu'il est si censé faire. Voilà, exactement. Pas ça c'est pas possible. Merci mon cher FX d'avoir participé à cette vidéo. Encore une fois, c'est un plaisir de t'avoir ici. Toujours. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ciao. Ah, c'est chèvre. Ah. Ah <rire> tu l'as ah, réveillé. Elle, elle, hein. dor elle dormait euh, point fermé. Hein.